Dernière partie du cours, euh, j'ai sauté un petit peu en avant dans les transparents, hein. je les avais lâchés tout à l'heure quand on était aux commandes essentielles de Git, et en fait ça reprend essentiellement ce que vous allez trouver dans la première vidéo de live coding. Euh, exemple de travail collaboratif, c'est ce qu'il y a globalement dans la deuxième vidéo de live coding, donc il nous reste à voir la fin des transparents. Alors, le premier d'entre eux est relatif à la configuration euh, du Git. Il y a euh, trois endroits différents où vous pouvez euh, configurer Git. À vrai dire, euh, c'est plutôt informatif puisque euh, le seul fichier qui va réellement vous intéresser, c'est celui-ci. Donc, un fichier .git.config qui doit être positionné à l'intérieur de votre Home Directory, qui va être utilisé pour tous vos dépôts Git, et c'est à l'intérieur de ce fichier qu'on va retrouver l'identité, votre adresse mail, plus un certain nombre d'options générales sur la configuration de Git. Une fois que vous aurez installé Git sur votre machine et que vous allez vouloir vous en servir, de toute façon, si Git s'aperçoit que ce fichier n'existe pas, il va automatiquement vous faire la remarque et il va vous proposer de saisir des commandes qui ressemblent à celles qui sont sur ce transparent, pour que justement vous puissiez positionner votre nom euh, et votre adresse mail. C'est les deux seules informations qui sont vraiment indispensables. Moi, je vous conseille d'ajouter la troisième, qui permet de, euh, de faire apparaître la couleur sur un certain nombre de, de commandes git. C'est assez pratique, euh, ces histoires de rouge, de vert, qui permettent de bien faire ressortir ce qui a été respectivement supprimé et ajouté et euh, j'ajouterai une commande supplémentaire, celle qui permet de désigner un, un nouvel éditeur par défaut. C'est l'éditeur qui sera automatiquement invoqué si vous faites un « git commit » sans préciser de message en ligne de commande. Là, il y a un éditeur qui va se lancer pour que vous puissiez faire la saisie. Bien souvent, que ce soit sous Windows, Mac ou Linux... C'est via l'éditeur par défaut, c'est un éditeur un peu rustique, si vous le connaissez c'est bien, mais pour la plupart d'entre vous ça risque d'être plus embêtant qu'autre chose. Ce que je vous conseille de faire très rapidement, c'est de taper cette ligne de commande avec un chemin vers votre éditeur. Alors, Ne vous contentez pas de mettre le chemin de l'éditeur, faites une petite recherche sur internet pour voir comment cet éditeur s'intègre, se... se configure avec Git. Généralement, il faut lancer l'éditeur dans un mode bien particulier. Là, par exemple, sur Atome, il faut le lancer avec l'option moins « moins white ». Si vous ne faites pas ça, ça ne marchera pas bien. Si vous voulez prendre un autre éditeur, vous faites une recherche, vous prenez votre moteur de recherche favori, vous mettez tout à l'intérieur et vous verrez bien quelle est l'option finale que vous devez utiliser pour que l'éditeur soit lancé dans le bon mode. Les fichiers à ignorer, euh, J'en ai parlé dans ma première euh, démonstration, dans mon premier live coding. Euh, j'ai pas traité grand grand chose euh, au niveau de les, des expérimentations que j'ai fait, mais euh, ça arrive très régulièrement. Hein. Si vous travaillez sur un langage compilé, il va y avoir tout un tas de fichiers qui sont générés. Vous ne voulez pas les ajouter dans votre dépôt Git, mais vous ne voulez pas non plus qu'ils apparaissent systématiquement quand vous faites un git statut. En clair, il faut s'arranger pour que euh, ces fichiers euh, n'apparaissent plus du tout. Et le meilleur moyen de le faire, c'est de les ignorer proprement. Je rappelle aussi au passage, parce qu'il y a eu des, des problèmes dans les années précédentes euh, avec ce genre de pratique, qu'il euh, ne faut surtout pas intégrer les fichiers qui contiennent des informations sensibles, telles que des logins ou des mots de passe. Donc là, c'est pareil. Si vous savez à un moment que vous définissez un fichier qui contient ce genre d'information, une bonne idée, c'est d'ajouter immédiatement au Gitignore pour qu'il n'y ait aucune question qui vous soit posée à son sujet et qu'en principe, vous ne l'ajoutiez pas. Si vous essayez de l'ajouter alors qu'il est dans le Gitignore, il va y avoir des warnings qui vont vous dire « Attention, vous faites quelque chose d'a priori pas très logique. » Ça va vous alerter et ça vous évitera de faire, de faire l'erreur. Alors, fichier Gitignore il y en a en fait deux différents. Il y en a un qui s'appelle vraiment Gitignore, le point Gitignore, très précisément. C'est celui que j'ai utilisé dans ma démonstration. Ce qui est pratique avec ce fichier, c'est qu'il est présent dans la hiérarchie file system du projet. Donc il peut être ajouté au dépôt, ce qui permet de le partager avec les autres membres du projet. C'est ce que j'ai fait. Sachez qu'il y a un autre fichier utilisable pour désigner les fichiers que vous voulez euh, ignorer. Il y a un autre endroit à l'intérieur du point .git. Vous pouvez créer un fichier point .git info exclude. La syntaxe à l'intérieur est la même, mais là, pour le coup, ce fichier-là ne pourra pas être partagé avec euh, les autres membres du projet. Donc, suivant ce qu'on veut faire, on peut utiliser soit l'un, soit l'autre, mais a priori, c'est généralement la première euh, solution qui vous intéresse. Sachez aussi que Plutôt qu'éditer ce fichier .gitignore à l'intérieur d'un éditeur de texte, vous pouvez vous servir de la commande gitignore. Il faut regarder comment ça s'utilise, mais c'est relativement simple. Et cette commande va elle-même alimenter le fichier .gitignore, ou exclude, suivant les options que vous avez utilisées. La syntaxe, justement, à l'intérieur, j'en avais parlé tout à l'heure, c'est relativement simple. Une ligne par fichier que vous voulez euh, ignorer et vous avez la possibilité d'utiliser des, des caractères joker, hein, comme le caractère étoile, qui permettent de désigner facilement des familles de, de fichiers, soit en jouant sur une partie du nom, soit sur l'extension. Les fichiers Gitignore, à partir du moment où on utilise des IDE, je pense à Eclipse, je pense à IntelliJ, euh, bah vous savez que ces IDE génèrent tout un tas de fichiers pour leurs propres besoins. Ces fichiers, parfois il faut les partager avec ses collaborateurs et des fois il ne faut pas. Construire les fichiers Gitignore pour certains de ces environnements peut être un petit peu délicat. Eh bien, sachez que là encore, il y a énormément de ressources qui traînent sur Internet qui vous donnent des squelettes de fichiers Gitignore correspondant à des cas de figure bien particuliers. Vous pouvez les récupérer, les utiliser tels quels ou alors les personnaliser pour ne garder que ce qui vous intéresse. On termine cette présentation avec un certain nombre d'outils qui gravitent autour de Git. Le premier d'entre eux, je m'en suis servi dans le premier live coding, Gitk, qui est donc une interface qui permet de facilement visualiser chacun des commits qui ont été ajoutés à l'intérieur d'un dépôt. C'est de la lecture seule, mais au moins c'est très pratique et c'est présent toute plateforme. Vous pouvez aussi taper « git GUI ». Alors attention, là, il n'y a pas d'espace entre « git » et « k ». Là, il y a une espace entre « git » et « GUI ». Et là, pour le coup, c'est un front-end graphique qui va vous permettre de faire tout un tas d'opérations, pas seulement les opérations de lecture, mais également les opérations d'écriture. C'est-à-dire que plutôt que passer par la ligne de commande pour faire des « add ou des « commits » ou d'autres opérations, ben voilà, vous pouvez le faire via une interface graphique. C'est pas beaucoup utilisé. Pourquoi Parce que si vous êtes intéressé par une interface graphique, c'est que généralement, vous êtes déjà justement sous un IDE, comme Eclipse, comme IntelliJ ou autre chose. Et la majeure partie de ces IDE sont interfaçables, sont interfacés via Git et vous proposent des menus, soit dans le bouton droit de la souris, le menu contextuel, soit directement dans les menus natifs de l'application, et vous retrouvez tout un tas de commandes Git. Alors, soyons clairs, hein tout à l'heure, je vous ai dit que Git, c'était 80 commandes, quelque chose comme ça, entre 80 et 100 commandes. Chacune de ces commandes peut être lancée avec une quinzaine ou une vingtaine d'options. Il est évident que utiliser Git à travers un IDE, une interface graphique, ne vous laissera jamais autant de possibilités que la ligne de commande. D'un autre côté, comme on l'a dit, avec une quinzaine de commandes, on réalise toutes les opérations du quotidien. Et s'il n'y a que les 15 commandes-là qui vous intéressent, pour le coup, ce que vous propose votre interface graphique peut tout à fait être adapté. Donc, ce n'est pas non plus un choix absurde. Git, à travers les dépôts qui sont créés et les commits qui les alimentent, crée énormément de données qui se prêtent bien aux statistiques. Il y a un outil qui est standard, il n'est pas forcément installé avec Git, mais il peut facilement s'installer en supplément, c'est GitStats. C'est assez rigolo à utiliser, ça va vous faire des stats dans tous les sens, pour savoir combien de fichiers ont été créés par telle personne, combien de lignes, à quel moment du mois, de la semaine, de la journée, etc., des stats un petit peu croisées, et des outils de ce genre-là, il en existe plein, si vous faites un tour sur GitHub, typiquement, vous verrez que ça ne manque pas. J'y ajoute un outil qui, à mon sens, ne sert à rien, qui lui aussi travaille sur des dépôts Git, qui vous crée des animations de façon automatique à partir d'un dépôt Git, il faut voir à quoi ça ressemble, euh, je vous laisse tester si jamais ça vous intéresse. Enfin, cet exposé ne serait pas complet si on n'évoquait pas la problématique des bonnes pratiques. Hein, utiliser un dépôt git, c'est déjà programmer avec rigueur, c'est être attentif à la façon dont son code évolue, le stocker à un endroit bien particulier utiliser des opérations de haut niveau, bien plus que des fichiers zippés dans un répertoire avec des noms complètement improbables, il faut aller au bout de la logique et essayer d'utiliser cet outil du mieux possible. Je l'ai évoqué plusieurs fois dans les différentes présentations, un commit est fait pour rassembler un ensemble de modifications qui permettent de combler une intention particulière. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est faire un commit euh, et un seul par jour en fin de journée, sachant qu'on a travaillé sur 38 fichiers différents et qu'il y a 500 lignes qu'on ont changé. Avec, c'est le, le pompon, un message de log du style divers ou genre de choses qui ne permet absolument pas de savoir ce qu'il y a à l'intérieur du commit. Si vous faites ça, c'est comme si vous n'utilisiez pas Git. Ça n'a absolument aucun intérêt. Hein. Donc, ce n'est pas toujours évident au départ, mais il faut s'astreindre et essayer de comprendre la logique de l'outil et réaliser, décomposer son travail en un certain nombre de commits qui vont correspondre justement à des intentions logiques. L'exemple que j'ai traité dans la première vidéo où j'arrivais facilement à enlever les attributs de la classe point et à la remettre derrière, c'est quelque chose que je peux faire parce que le commit a été défini comme ça. Si j'ai un gros commit divers avec, justement, mes 38 fichiers et 500 lignes, bah, tout ce que je pourrais faire à partir de ce commit, c'est enlever toutes les 500 lignes des 38 fichiers d'un coup et toutes les remettre d'un coup. Ça présente beaucoup moins d'intérêt. Donc, il faut savoir faire des commits fréquents. Bah, L'expérience vous apprendra euh, quelle est la bonne granularité. Euh, ne pas faire de commit sur quelque chose de non finalisé, ça, c'est également un point important. À partir du moment où on a fini une fonction, une méthode, une fonctionnalité, qu'on a testé son code, c'est typiquement le bon moment de faire un commit. On ne fait pas de commit sur des morceaux de code qui sont buggés. C'est déjà vrai à titre individuel et c'est complètement impératif à partir du moment où on travaille avec d'autres personnes qui n'ont absolument pas envie de récupérer vos bugs. Donc, tester avant de faire un commit, c'est la moindre des choses. Définir de bons messages de log, c'est pareil. Ça fait partie des choses qui viendront avec le temps. Il y a un certain nombre d'indications qui vous sont données en plein milieu de cette présentation. Là, dans le, la partie commande essentielle de Git, il y a deux transparents complets sur cette façon de définir les messages de log. Je vous invite à les lire ou à les relire, naturellement. Se mettre d'accord sur un workflow de développement en équipe, en équipe Bon bah pour le moment, on vous impose ce workflow. Qu'est-ce qu'on appelle workflow bah C'est le fait justement de passer par Bitbucket ou par GitHub. Mais sachez que Git peut s'utiliser de plein d'autres manières différentes. Je l'ai évoqué un certain nombre de fois, le serveur n'est pas obligatoire. Et si jamais vous passez par des sites comme Bitbucket ou GitHub, on peut très bien travailler d'une façon différente de celle que je vous ai présentée. En fait, Git, c'est plutôt un couteau suisse qu'autre chose. Ça ne vous impose pas... Une stratégie de fonctionnement, ça vous propose des outils de base, c'est à vous de les combiner pour en faire quelque chose d'intéressant. Ce qui est présenté dans le cours d'aujourd'hui, c'est l'usage le plus basique et la stratégie la plus basique. Elle a le mérite de fonctionner, elle est déjà totalement utilisable en l'état, quand vous serez un petit peu plus avancé ou quand vous intégrerez une équipe qui a une opinion à ce sujet, et il est possible que vous partiez sur une stratégie d'utilisation de guide qui soit un petit peu différente. Et en l'occurrence, ça sera peut-être l'utilisation des branches. Il y a une présentation qui est présente sur Arche, euh, sur les branches, pour ceux que ça intéresse. Je ne la traite jamais en cours, ça ne fait pas partie du programme qu'on a défini à l'IUT, mais je trouve ça intéressant. En tout cas, s'il y a des personnes qui veulent aller plus loin, sachez que cette présentation est disponible. Et enfin, un certain nombre de liens. Bon, la plupart d'entre eux, vous les retrouverez facilement. Euh, C'est des points d'entrée les plus naturels pour euh, explorer euh, les, les autres euh, euh, fonctionnalités caractéristiques de cet outil. On y trouve des choses assez, euh, assez intéressantes. Hein. Les outils se perfectionnent avec parfois une visualisation très, euh, très ergonomique du travail qui est réalisé à l'intérieur du dépôt. On voit bien la succession des commits et typiquement quand vous, utilisez, quand vous commencez à utiliser des branches, il y a des arbres qui vont se dessiner et on voit un petit peu mieux, on comprend un peu mieux les mécanismes de fusion qui peuvent, qui peuvent opérer. Voilà pour la présentation du cours en lui-même. Alors pour être complètement complet, j'y ajouterai la problématique de la gestion des clés SSH. Euh, dès que vous allez vous créer un compte, soit sur Bitbucket, soit sur euh, Github, la première étape, c'est de s'inscrire sur, euh, sur le site en question, de personnaliser tous les champs qui vous sont demandés. Et si vous allez dans euh, les paramètres utilisateurs, que ce soit sur Bitbucket ou sur euh, Github, bah vous aurez quelque part dans le menu, quelque chose qui s'appelle clé SSH. Il voilà. faut cliquer dessus. Moi Ici, il y a une clé SSH qui a été envoyée et il va falloir que vous en envoyez une aussi. C'est cette clé SSH qui permet, quand vous faites des guides push et des guides pull, de procurer à Git l'authentification dont il a besoin pour la communication entre votre ordinateur et le site sur lequel vous allez. Alors, clé SSH, comment faire pour en avoir une On va repartir sur le profil de Bob. Par rapport à ma troisième vidéo, j'ai supprimé sa clé pour qu'il se retrouve avec un profil sans clé. Vous allez voir que c'est relativement facile. Tout ce que vous avez à faire, et là c'est pareil, les indications sont dans une présentation qui est sur Arch. c'est de taper SSH qui gêne. Voilà, SSH qui gêne, génère-moi une clé SSH. Toute plateforme, sous Mac et sous Linux, ça sera du natif. Si vous êtes sous Windows, il y a des indications qui sont présentes, là encore, dans le support, qui nécessitent que vous installiez au préalable GitBash. Donc, générer une clé SSH, je devrais dire d'ailleurs une paire de clés SSH, puisque quand vous faites ce genre de génération, il y a une clé privée et une clé publique qui vont être générées. Voilà comment ça fonctionne. Vous lancez, on vous le dit. Ça va générer une clé publique, une clé privée RSA. Il y a un, un nom et un chemin par défaut qui vous est proposé. Vous n'avez pas à le changer. Vous appuyez simplement sur Entrée. Ça veut dire que c'est ce chemin-là qui sera utilisé. Et on vous demande ensuite de choisir une passephrase. Là encore, j'ai évoqué la situation tout à l'heure phrase password, bah passera c'est simplement un password qui est un petit peu plus long. Pourquoi bah Parce que la clé SSH, plus le mot de passe, plus la, la phrase de passe qui est définie est longue, plus le, euh, la paire de clés qui sera générée sera robuste. Donc vous êtes incité à définir quelque chose de relativement long. C'est ce, ce que je vais faire de mon côté. Voilà. C'est ce que j'ai fait en fait, j'ai tapé quelque chose de relativement court, je pense que ça s'est entendu, mais je ne vais pas vraiment me servir de cette clé SSH, vous, vous allez vous servir de la vôtre, euh, donc définissez une passe-phrase qui soit intéressante. Vous voyez que le processus est très rapide, à la fin il y a tout un tas d'informations qui Sont affichés, elles ne sont pas spécialement intéressantes pour vous, pour la, la suite des opérations. Ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a un répertoire SSH qui est créé à cette occasion et que vous allez retrouver à l'intérieur de ce répertoire SSH les deux fichiers correspondant à vos deux clés. IDRSA, c'est la clé privée, je ne vais pas vous la montrer, vous regarderez ce qu'il y a dedans, c'est un fichier texte, et IDRSA pub, c'est la clé publique. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà, ça c'est la clé publique qui vient d'être générée. Alors, je reviens sur Bitbucket hein, ou sur GitHub. Une fois que vous aurez créé votre compte, il va falloir que vous ajoutiez votre clé. Vous cliquez sur ce bouton. Vous lui donnez un label parce qu'on n'est pas obligé de n'enregistrer qu'une clé sur ce genre de site. On peut très bien en enregistrer plusieurs. Si on a plusieurs machines et qu'on a généré une clé différente sur chacune de ces machines, donc mettre un petit label pour se rappeler que cette clé vient de tel endroit, ça peut être utile. C'est une étiquette qui est purement informative pour vous. Et juste en dessous, vous êtes censé copier-coller, attention, la clé publique. Hein, puisque comme le nom l'indique, la clé privée, c'est quelque chose que vous gardez précieusement et que vous ne montrez à personne. Dans cette zone-là, vous copiez-collez la clé publique. Hein, donc chez moi, ça ressemblerait à ça. Voilà, je prends juste cette partie-là, je la mets à cet endroit-là, je copie-colle, je clique sur ajouter une clé et c'est fini. Et grâce à ce mécanisme-là, eh euh, vous autoriserez des communications SSH au moment où euh, vous ferez des guides push et des guides pull. C'est tout pour moi en ce qui me concerne. J'espère que ces quatre vidéos sont euh, suffisamment digestes pour que vous compreniez ce qui s'y raconte. Il m'a semblé important de, de faire des vidéos pour qu'il y ait un effet mémoire et que vous puissiez y retourner au besoin. Vous comprenez bien que par rapport à la situation actuelle, Git est un outil qui va avoir un intérêt euh, énorme. Il l'a déjà de base mais à partir du moment où tout le monde est en télétravail et euh, euh, communique à distance, c'est un outil qui s'impose immédiatement. D'où l'importance de ce cours, d'où l'importance du fait que vous devez comprendre ce qui s'y passe. Ben, écoutez, c'est ce qu'on verra lors des prochains TP. Euh, les premières séances seront des manipulations autour de Git où vous recréerez vos propres clés SSH, vos propres dépôts, vous commencerez à travailler tout seul et ensuite à travailler en groupe. Voilà, merci.